Ce sont les chemins de pensée d'une femme qui euh, exerce le métier de, de réceptionniste et qui euh, prépare une conférence dont le sujet lui a été imposé, mais imposé d'une manière euh, très mystérieuse. Disons que ça s'est imposé à elle. Elle écrit donc un texte, une conférence sur euh, le soldat inconnu, sans vraiment savoir pourquoi ce sujet là donc la forme du livre est celle d'une conférence pour autant on ne peut pas dire que ce soit une, une conférence c'est un monologue c'est le monologue de quelqu'un qui de quelqu'un qui pense et qui et qui adresse une parole sa parole à un auditoire inconnu. Je crois que j'ai toujours été euh, très émue par, euh, par la guerre de 14-18 et particulièrement par euh, ces hommes très jeunes, donc euh, la plupart avaient moins de 20 ans, qui ont été envoyés sur les champs de bataille. Et je pense que ça vient de euh, la présence dans les villages. J'ai grandi en milieu rural. Je pense que ça vient de la présence dans, les, dans tous les villages de, de monuments aux, aux morts, enfin à ces morts-là, et euh, où euh, pour chaque monument il y a une statue qui représente un, un soldat. Et euh, parfois, enfin, il y, y a vraiment des styles très différents. Et des noms et des prénoms en lettres d'or sur, euh, sur le socle. Bon, je, je pense qu'à force d'avoir couru euh, jouer à chat, euh, à chat perché euh, avec ces monuments, je pense que j'ai noué un, un rapport affectueux à ces morts-là. Et puis, il y a aussi le, la poésie et la littérature. Euh, il y a vraiment beaucoup. Enfin, il y a des, des, des livres importants j'ai lu et à l'école et au collège et après plus tard où euh, il y a ce rapport euh, et, et aussi dans la poésie notamment celle d'apollinaire il y a ce rapport à la fois euh, qui inspire autant de, de tendresse que d'effroi vis-à-vis de ces de ces euh, soldats qui sont très mystérieux l'humour le, le comique le, le burlesque ça euh, <coughs> Ou même l'ironie, ça vient de du fait. Et alors il y a il y a quelque chose de d'impulsif, mais il y a aussi une volonté par euh, par ce biais-là de, de démonter les codes, y compris les codes les codes de la gravité. Ça désinhibe. Oui, ça désinhibe et aussi ça. Ça, comment dire, ça, ça, ça, ouvre. On sort de, de du, du code, voire du cliché, de, du tragique et de la, et de la gravité.